Deux salles de ambiance. Oh, tellement bien transcrit. Un placard, c'est pour moi ça. Ce qui peut nous arriver d'affreux maintenant, à part le mourir électrocuté. Waouh! Wow. Cette chose est dans la serre. Je me demande si cette heure est importante. 55-37. Mec, vu, vu l'état dans lequel ton cerveau se trouve, je suis pas sûr qu'il faille vraiment faire confiance à ton intuition, tu vois. On se retrouve dans la pièce du début, mais non. I see light behind the bookcase. Je rappelle, carbone, beryllium, hélium, idem que le deuxième carbone donc carbone, beryllium, hélium, beryllium CBHB associé numéro atomique et numéro de volume CBHB okay. quoi what attends, attends, attends quoi très bien ça vous pourrait être dans la Ok. c b h Il faut aller dans la buanderie. Très bien. Les STL. C. C'est votre moment. Tous avec moi. Tous réunis. Ici. Un mot sur l'étagère. Une liste d'éléments. Ok. C-B. On fait, la solution, on a déjà. c b euh, donc, le chiffre, on l'a, carbone, donc 12, 6, donc 6, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, ok. Pas mourir électrocuté, parfait, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, Répétez après moi, 6, 4, 2, 4. Six, six, six, six, six, six, six, euh, six, que je n'ai jamais vu cette pièce auparavant. Maman gardait vraiment cette chose ici? Je me souviens qu'elle était excentrique, mais pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est ouf. Tu sais que tout est ce que... C'est complètement Cthulhuesque C'est le... Mais c'est totalement... Ah, je trouve ça incroyable Leur fluide onérique facilite le passage, appelez-le la pourriture, De la peste dévorante, l'agent pathogène du point zéro. La semence du verre noir, la sueur, cette syphilis céleste, creuse des trous dans la réalité. Il est possible d'entrer dans ces domaines, hurlant. Pour en sortir, il faut trouver la déchirure dans la peau de l'espace. C'est incroyable, j'adore, j'adore, je suis fan. Je suis fan de vous, souillure Les rêveurs étaient et sont et seront. Ils sont aussi. C'est la sémantique, vous savez, tout ce qu'est Lovecraft et tout. Ils sont aussi parents, enfants et nourrisseurs, ils sommeillent entre les sphères, leurs rêves bouillonnent et blasphèment, donnant naissance à des dimensions frémissantes qui s'accouplent entre elles, pour former de nouveaux domaines incestueux, ni réalité ni illusion, une hyper-réalité. Les incantations correctes permettent d'accéder à ces dimensions isolées, et il est possible d'y tomber par hasard, par connaissance des rêveurs, par simple proximité. You What? Mais allez. Il n'y a pas de symbole brillant. Ok, donc là. T'es à l'envers. Ok. Voyons y en voir. Deux orbes bizarres, même sur une simple photo, j'ai l'impression que je like Je peux l'ajouter à l'inventaire. Ok. Il n'y a pas d'éclipse solaire sur Mars. Phobos et Deimos sont bien trop petites. En revanche, les éclipses lunaires totales de Phobos ont lieu. Ces terribles jumelles ne se comportent pas comme notre lune. Phobos se lève à l'ouest et se couche à l'est. Pour réapparaître à peine 11 heures plus tard. Demos se lève plus paresseusement à l'est. Les deux satellites sont synchronisés et présentent donc toujours la même face à leur planète. Elles ne se détournent jamais, elles scrutent Mars inlassablement. Phobos suit Mars de près. Son orbite décroît lentement, un jour elle finira par s'écraser sur la planète rouge. Tout porte à croire que Mars... A eu de nombreuses autres lunes et que toutes subissent le même sort mais attends mais c'est assez dingo là en fait c'est assez dingo parce que tout ça tout ça il le gère en mode il y a vraiment des choses par dessus quoi qui viennent s'inscrire il y a la totep. ah c'est parti pour ok très bien quoi Attends la terre. Mais non mais je trouve ça incroyable j'adore je sais pas je connais pas du tout la réponse Ta tablette s'est mise à briller quand je suis approché de okay. la Et je trouve ça génial la, une statue une stèle il y a tous les codes Lovecraft tiens c'est tellement bien vu J'adore je suis très fan Donc, il y a un emplacement, un alignement, on en a deux. Est-ce qu'on a trois photos à mettre Ok, 57. Alors ça c'est pour le ranger, ça c'est pour l'inspecter. Ça c'est pour le placer, très bien. There's room on the on peut le mettre en deux Bah ben non du coup. Un ok très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc est-ce que on doit récupérer d'autres photos Trouver quelque part d'autres Ça sont des stèles. Donc est-ce qu'on va trouver d'autres photos ah Très bien, très bien. Ah, m'a surpris peut-être un peu. m'a surpris peut-être un peu. Voilà. Ok. Eh ben, c'est bien vu, c'est bien trouvé. Très bien. Non, je m'y attendais pas. Non, parce que j'étais dans l'énigme. J'étais dans... J'étais dans l'intelligence, dans l'intuition, dans la résolution. J'étais vraiment dans la... Là, nous, les auteurs... Euh iranien nous sommes vraiment propulsés à la lâcheté ça nous encourage beaucoup pour survivre un très bien photo Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Quoi T'as marché sur Lego C'est ça Non, est-ce que... On va les retirer. Ok. Alors, est-ce qu'il faut 5 photos Ou est-ce qu'il faut composer avec les trois? Placer, placer, placer, placer, ok. Trois, est-ce que c'est les trois vies liés aux trois stèles Oui, ouais, bien sûr qu'il a marché sur un truc moins tôt, évidemment c'est sûr. On va. Un peu. Ouais, c'est ça, il fait froid, tu sais qu'il euh, gueule comme un putois. Oh oh oh oh. C'est comme quelque chose est Ah... Eh prends-le si c'est coincé Ah Ah oui, mais vous êtes où On enfin, va le tour voir qu'il n'y la photo. Il y a probablement une autre photo là. C'est ça là. Bah prends-le OK. Ah il a encore son pied de biche. Dans quel est ce protocole, ça occuperait trois emplacements hein. Qu Qu'est-ce Ah, ah Nous n'allons pas mourir, c'est une bonne nouvelle. Enfin... C'est quoi ça Le temps n'est pas linéaire, ou peut-être que si, il se pourrait que ce soit un disque plat. Un simple boîte de pétri manipulée par les doigts gigantesques. Nous ne sommes que des bactéries, pourquoi pas Je vois sans cesse des choses en dehors de mon propre temps. Ça complique ma vie familiale. Je me suis enfermé au sous-sol, entouré de papiers photos et de produits chimiques. J'arrive à donner forme à mes visions. Je peux projeter ces vues de l'esprit. Je vois un vaisseau spatial faisant route vers la planète rouge. Euh, ouais Twist No D'accord, c'est un truc chelou. Comme ça si la sorcière réapparaît, elle meurt. Okay. Est-ce que j'ai foncé les sorciers et serré les fesses Oui. dans ce endroit d'ailleurs. <rire> ok, 1, 2, 3, 4, 5, on a toutes les photos. À moins que ce soit juste un ordre euh, d'horaire. Alors ça, ça serait vraiment... Euh, c'est pas l'énigme du siècle, si hein, c'est ça. Hein. Et je, je, je pense que c'est ça. 8, hein. hein, tu vois. Je pense que c'est ça. Hein. deal. 3. Ouais, je, je, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que l'énigme elle est pas sur le papier. C'est fait pour un dur en erreur. Possible aussi. Pour les gens un peu névrosés, tu vois. Euh, je sais pas qui. Comme un pote. Non, je vous parlerai pas. These symbols they're similar to the ones on the altar one of the tablets started glowing when I glowing okay. ce livre je le reconnais ma mère vous voulait qu'on les touche Mais c'est le Necronomicon Mais c'est mille fois le Necronomicon Maman, elle voulait pas que je douche le Necronomicon avant que je mange mon goûter. Et... Non, non. Elle me disait, euh, si tu veux invoquer les morts, d'abord finis ton palmito. Mais non, je lui ai dit que je n'aimais pas les palmitos, surtout ceux à la noix de coco. Non, tu veux doucher le Necronomicon Tu veux invoquer Satan Oui ou non oui ah non, Shane, Shane, Shane, Shane, regarde-moi dans les yeux Oui, avec ses globes gélatineux Regarde-moi avec T'en auras bientôt plus besoin hein Mais. Regarde-moi bien, Shane Tu veux jouer avec le Necronomicon Oui Et il a fini trop pas le Peut-être le tableau Ah Ah ah Felt like my brain was melting. Those symbols were similar to the ones at the altar. Ok, okay. Ah. On a. Faut suivre... Faut que je suive mon cœur. Enfin... Ah... Tu fais un truc là, non Non, c'était un reflet. On a un... Ah ah ah ah ah ah ah oh, ah bien vu, ah vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. ah ah Wow. Succès déverrouillé, Klatou, Barada, Orochi Allez Allez, parfait Mais parfait Le succès déverrouillé, il est parfait Il est incroyable Prendre... Euh... J'aimerais qu'on en discute quand même. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Non Oui Peut-être pas, en vrai. Ouais, oui. Ok. Oh Quoi Franchement... Est-ce que ça allait... Petite sieste honnête De rien du tout, hein Alors que j'étais en pilote automatique. Franchement, très agréable. Très petite sieste. Vraiment, c'est ce qu'on appelle les micro-siestes. Euh, dans l'espace... Bah, la célèbre citation qui dit dans l'espace, personne ne peut vous entendre siester. Bah ça vient de là, ça vient de là, quand tu rêves d'une Necronomicon. Quoi Ah... Declan, Declan, Declan Pas de réponse, toujours aucun signal, Declan et donc là, on a un collègue qui s'appelle Desclan, Il disait "Oh bah non, c'est rien, c'est pas grave, y a pas de souci. Qu'est-ce qui peut nous arriver là maintenant Et Il parle comme ça. Ben mine de rien. Euh... On n'entend plus parler de ces C'est plus ce qui devient. Faut qu'on aille par là. Très bien. Faut qu'on trouve une batterie à mettre ici. On n'a pas de courant donc faut trouver une batterie. On a une batterie donc on va chercher ça. Qu'est-ce qu'il nous dit On a un code à trouver ici, sauf qu'on n'a pas de code, là. Faut qu'on trouve le code. Ah. Euh, il manque une batterie. On va aller voir le container ouvert. Je pense que le code doit, doit peut-être être ici. Ah Nouveau code. 7357, c'est ça J'ai l'impression que c'est... Euh, c'est le code, hein. 7357 ok activité sismique mmh, des effets dans l'atmosphère des hallucinations et autre chose mmh. ok les zones la zone 22 est okay. ok ça dit quoi 7357 c'est ça 73 La batterie. On doit pouvoir trouver une oh batterie. Wow. qu'est-ce qui se passe <rire> Ok. Très bien. C'est pour être sûr de ne pas oublier, tu vois. Il faut le rapprocher de soi. Je trouve ça vraiment bien pensé. En termes d'immersion, c'est. Euh ça contribue, ça nourrit vraiment hein. On est à 65%. Donc là on va... lancer le scan. Et on va... On est connecté. On va démarrer le moteur. on va tester. Ok ok, peut-être reculer, peut-être reculer. Oh le moteur était déjà lancé, très bien. Système hydraulique, On oh, ok. Ah hein, c'est hyper rassurant en fait. J'espère vraiment qu'il est dans l'abri. Y'a qu'une seule manière de le savoir. Je le trouve très minimaliste les... Euh... Le gameplay, mais dans le bon sens, je trouve qu'il y a euh, une élégance. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, ok, hors service. Quoi Il va falloir y aller à pied, mon gars. Ah okay. c'est pas très encourageant. Hein. On est à 90 On a passé sous le seuil des, on est passé sous le seuil des 90 d'oxygène. Alors, il faut savoir qu'il a une cicatrice qui fait penser au logo du jeu, avec les deux lunes. Et euh, il a fait des rêves lorsque ses rêves l'ont amené euh, dans ses cauchemars. Oh, mais regardez, mais qui fait ça Vous avez vu l'alignement, là Mais non, mais suivez pas les lumière. mais non, faites pas ça. Vous avez vu les... Ah ouais. Voilà, c'est ce que je me tue à vous dire. C'est qu'il y a des emplacements know. de. Ok, un éboulement de cailloux, mais qu a... ça quand même. On est dans du cholux là On est dans du giga cholux Évidemment, on va aller en hauteur. Ok. C'est bien rangé après les éboulements, bah je trouve que c'est très positif. Par contre, on a testé la gravité. Sachez que... Ça marche sur les genoux. Ouah, wow, mais regardez ça, mais non <rire> Ça marche sur les genoux, hein. Ok. Je sais pas où on va, mais on y va. Non, non. Non, non. On va pas aller sur le rebord, là. Si. Si, on va sur le... Non. Non, non, j'ai failli aller sur le rebord, mon gars. Non, je pense qu'il faut aller... Il faut surmonter, peut-être. Ah non, il faut encore monter. Très bien. Non, mais j'ai failli aller sur le rebord. Ok. Ah, c'est un coup à... à risquer... Euh... La glissade éternelle. Très, très bien. Oh, mais on est en hauteur dans l'espace, là. Déjà, le... Ouais. Y'a rien qui me rassure. Ni l'accumulation la, de, de rochers, ni rien, ni quoi. Mais voilà, ça y est, on y revient Allez, alors est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur Est-ce qu'on peut y aller On peut y aller, peut y aller Ok, très bien. Alors, d'après mes infos, on ne doit pas retirer son casque quand on n'a plus... Euh, quand l'atmosphère n'a pas été restaurée. Vraiment, hein, c'est... Euh, c'est pas une info de chat, hein. C'est ont ok. On va aller voir, là. Ah, il faut rétablir l'atmosphère. Quoi Je vais mettre mon casque. En plus, il y a plein de postillons à l'intérieur, c'est pas. pas rassurant. Declan you here? Declan Declan Declan okay. Declan pas. de panique Attends, ils sont en train de... d'étudier des cookies Mon right. like like <rire> Je sais que je me suis dit que c'est un cookie. Regardez, c'est Marianne, de l'espace. C'est mon PC. Pour pouvoir faire un détour d'assiette comme ça, je pense que c'est un PNG. Tu vois, il y a le... la... transparence, il y a quand même du... voilà l'assiette, quand même bien trouvé. Hein. L'appareil, le mlet en PNG. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça Raconte-moi tes aventures fantastiques, Declan. Attends, attends. C'est son père qui demande à Declan de raconter. Papa m'a donné ce journal. On avait droit à une petite boîte de 30 par 25 par 25, à recours à au dépôt d'affaires personnelles et scellées avant le lancement, où j'ai bien failli l'oublier. Mais ça est d'écrire de temps en temps. Je me demande pourquoi mentir me dérange autant. Mon père et ma sœur croient que je suis toujours en train de me geler les noix en Antarctique. Mais c'est moi, ça C'est moi qui faisais... Euh... Ou alors c'est lui. Attendez, à la mission, en fait, personne n'avait le droit de parler de cette mission sur Mars et tout le monde m'étonne en disant qu'il part en Antarctique. Genre, l'excuse, c'est je vais en Antarctique. Par exemple, vous loupez un cours le matin, vous êtes au lycée au coin, c'est, je suis désolé, j'ai loupé le bus, j'étais en Antarctique. Je, par exemple, vous arrivez en retard euh, au boulot, je suis désolé, j'ai fait un détour en, en Antarctique. Par exemple, vous devez aller rendre à, euh, je sais pas, un liquidateur des cahiers comptables, je ne peux pas, je suis désolé, ils sont en Antarctique. C'est. Euh, je trouve que ça passe vraiment bien. Je pense qu'on est loin d'une aventure fantastique. Ah oh ouais, carrément. Si vous me donnez un exemple, je suis d'accord. Mon très cher papa. Mais la nuit dernière, j'ai rêvé que je participais à un de ces spectacles de danse pour célébrité. Ma partenaire était Katharine Hepburn. Et on a gagné. Alors qu'elle était clairement morte. Quoi, Quoi Hein Parle-moi de tes rêves. <rire> J'ai rêvé que je dansais avec un cadavre à danse avec les stars. Mais on a gagné. Bon Après, elle était morte, mais... <rire> Qu'est-ce que ça change On était en Antarctique. <rire> mais c'était super <rire> Et puis, je me suis réveillé. Euh, J'ai noté des chiffres pendant 6 heures et percé un petit trou dans 17 cailloux. Tout ça seulement avec une épaisseur de vitre blindée de la mort. Comme euh, Catherine, finalement. <rire> la vie est intense sur Mars, pas que sur euh, Mars. Hein. Sur euh, www.twitch.tv. Euh, C'est intense. Ça doit être mes gènes gaéliques qui se réveillent. Je me suis mis à construire des cairns. Euh, <rire> Je vais t'offrir un monde aux mille... Ces, désolé, ce sont mes gènes euh, iraniens qui chantent. Je faisais pas mal de randonnées sur Terre et ça m'agaçait Toujours de voir les petits tas de cailloux laissés euh, par les promeneurs le long des sentiers comme pour dire, j'étais là. Je sais me servir des mains. Regardez-moi. Mais l'avantage de randonnée dans le désert de Mars, c'est que la philosophie du zéro trace est relativement superflue. Moi, ah, je coupe des tapis. A hein. chaque sortie, je prends donc le temps de ramasser quelques pierres et de les empiler. C'est mon petit jardin zen. Attendez, attendez, attendez, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Y'a rien qui vous... il a rien qui vous surprend Mais depuis peu, je vois ces pierres bouger. Oh non, un cul. J'ai testé ma théorie. Bien que d'une manière limitée et assez peu scientifique, j'ai fait un nouveau tas avec les plus beaux échantillons de roches poussiéreuses qu'on puisse trouver. Ça me rappelle d'ailleurs ce rêve, je danse avec les cadavres et j'ai attendu toute une journée. Le tas ne s'est pas effondré. Non, ce serait bien trop simple. Hein. Mais euh, des cailloux ont été déplacés et pas le plus accessible, comme celui placé tout en haut. Mais un situé bien au centre, échangé avec celui d'un autre tas. Pas de traces de doigts, rien, juste... Bah, Comment tu veux laisser des traces de doigts sur un caillou au milieu de l'espace, et à moins de porter une combinaison Mais... Mais... Rien, juste deux cailloux à la con Qui ont changé de place au beau milieu de la nuit. Je sais même pas pourquoi j'écris ça. <rire> Il y a des trucs sur les cadavres, et tout. En fait, je ne sais pas ce que je fais là. Quand une personne se noie, sa gorge se resserre pour empêcher l'eau d'entrer dans ses poupes. Rassurez-moi... Dans le chat, il n'y a personne qui prend ça comme note Et l'air ne peut pas passer non plus, le réflexe est si fort que vous pouvez flotter avec la bouche bien au-dessus du niveau de l'eau sans être capable de tousser ou de respirer. Et vous ne voyez pas... parce que vous êtes solo mais parce que votre propre peur vous étrangle. Planter une aiguille dans la peau, entre vos orteils, ça paraît tellement horrible que vos réf... QUOI Que vos réflexes devraient intervenir mais c'est exactement l'inverse, l'émotion tombe. La dépression vous écrase sans pitié votre esprit. Comment ça justifie votre acte À grand renfort de molécules chimiques, vous n'êtes plus une petite voix qui tente de reprendre le contrôle. C'est presque impossible. Ce réflexe naturel d'automutilation devient irréversible. Et il vous emporte. Bordel, j'ai les mains qui tremblent. Je crois que je vais dormir à la base ce soir. Ouais, on va rêver un peu de danse avec des cadavres. Mais on va gagner Ça, ça va être stylé, ça. Je dors mal, c'est peu de le dire. Parfois, je ne sais plus si je rêve ou si je dois bien rêver. Les chiffres continuent d'arriver. Les messages commencent à avoir un sens. Passer du temps à la base n'arrange rien. Ça devient pénible de devoir justifier un tour de rover tous les jours. Ce sont juste des crises d'hallucination, pardon. Les amis, pas de quoi s'inquiéter. Mais si vous voyez passer, me prendre vers 18h avant que les visions commencent, ce sera parfait. Et peut-être construire un autre cairn. Et laisser la sorcière déplacer les pierres. Un passe-temps comme un autre. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un transat et une margarita Euh. C'est une même question <rire> Autant profiter pleinement de la plongée dans la folie. Ah yes Autant en profiter Yes Ok, les notes ont l'air d'être giga Chwatos. J'ai vu la sorcière aujourd'hui, j'en tremble encore. J'ai regardé par la fenêtre et ma soeur était là, au bord de la falaise. Ma soeur, elle était complètement nue dans le vide de Mars et elle l'étouffée, les yeux exorbités, comme un poisson rouge tombé hors de son bocal. J'ai failli me tuer en enfilant ma combinaison. Je sors, je cours, je contourne péniblement les barrières. Mais c'est une femme d'une pâleur anormale et aux cheveux noirs de jet qui m'attend. Le regard fixé vers les dunes. Quand elle se tourne vers moi, je réalise que ce n'est pas ma sœur. Un trou noir à la place du visage. Une fente grise en guise de sourire. Je sens des grains de sable se déverser dans ma bouche et j'ai tout le souffle coupé. Elle se rapproche lentement alors que je me frappe la poitrine du poing pour tenter de respirer. Des tentacules de ténèbres jaillissent du vide infini de son crâne. Je m'enfonce dans le désert. Elle essaie de m'emporter et je me réveille à bout de souffle. Je. Ça me ressemble pas de dérailler comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Fait chier. Ouais, je pense que c'est une bonne chie mf 5 Waouh. Et là aussi, très grand merci à toi. Les illustrations, là, on voit complètement que c'est le visage avec euh, du vide au milieu, tu vois. Hein? Et là, avec le symbole qu'on revoit juste à côté du PNG de, de flan, d'omelette. De, j'avais pas remarqué cette densité de sang. C'est sûr, c'est du ketchup. Bah, il a loupé l'assiette, c'est sûr. What Vous n'avez pas l'impression que c'est un organisme qui évolue avec le symbole d'anarchiste Ah ok, très bien. Declan était de gauche. Mais non. C'est super bizarre parce que Declan, on le vannait, tu vois. Et on avait une relation genre de collègue et pour lui... Bon, on avait vraiment l'impression que l'éclat était juste un gars euh, dans le boulot et qui vanait. Et qui, et on avait vraiment des, des relations distantes avec lui. Et là on découvre, il y a une sorte d'empathie qui se développe. On, on découvre qu'il était vraiment dans le mal. C'est très bizarre comme sensation. On découvre qu'il était vraiment dans le mal par rapport à tout ça. c'est lui, c'est lui, euh, on déclane. Et il nous envoyait des messages, nous parlait mal. On était là en mode, euh, ok, t'es juste un collègue, tu vois. Légère fluctuation giratoire pendant le calibrage. Le diagnostic des systèmes de nettoyage existe. Un changement des filtres. Légère baisse d'énergie vers les systèmes non prioritaires causés par le réseau solaire. L Énergie du générateur, 94.7, sortie du récent éboulement au niveau du monte charge 2b. Tu aurais des travaux en environ 3 jours protocole d'urgence. Il y a un problème avec l'antenne. Le boîtier électrique a sauté. Aucun signe préalable, juste un bourg-circuit en pleine transmission. C'est vrai qu'on a eu une tempête de sable, mais jamais vu un tel blackout. Les circuits euh, sont grillés. J'ai dû redémarrer manuellement les générateurs, les serveurs de secours. Alors qu'ils euh, qu auraient dû s'activer bizarrement. Nouvelle liste de tâches, recabler les boîtiers, scanner le système avec le bioscope, calibrer manuellement. Mais où est Shane Brouillon à tout le personnel. Conséquence d'une récente tempête de sable, la défaillance d'un cerveau mécanisme a entraîné une coupure générale. Des communications pendant quelques heures, les serveurs de secours ont été activés et feront office du réseau principal, avec toutefois une portée et une qualité moindre. L'ingénieur en chef, Sean Newhart, a été informé des dégâts et sera chargé de réparer les circuits. Des coupures intermittentes dans nos communications sont à prévoir pendant la restauration du réseau. Merci de votre compréhension. Charabia, Charabia, Charabia, Charabia, signé Charabia. Shane, où es-tu Si tu lis ce message, on retourne à la base, on l'a attendu. Mais aucun signe de toi. Je suis avec euh, Josie et Lucas. On va prendre le revers. On a perdu le contact. Une seconde, les coordonnées de ton revers euh, ont aussitôt disparu. Le satellite a disjoncté. Je ne sais pas si c'est à cause de la tempête ou quoi. Peu importe, rentre à la base, appelle-nous. Qu'est-ce que tu peux J'espère juste que tu verras ce message avec la Voilà, c'est celui-là. Du coup, tout va bien si moi, je sais où je suis. Bah, je suis là. Bah, ça va, en vrai. Bah, bon, bon, je l'ai trouvé, moi, Shane. Hein. Papa, j'ai un diplôme <rire> Ok, ok. Ah bien. Papa, je suis ingénieur. J'ai C'est bon, tu gères. Non, regarde pas en bas. Oh. Oa. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Oa. No no no no no no Oh my god please just be a meteor Oh my god C'est la lune hein C'est magnifique Je vous fur c'est incroyable de l'oxygène on va ah, je pense qu'on mettre le casque et après de, de restaurer le ok Rétablir le courant vers l'antenne ok il nous faut une batterie des bouteilles des viands. Ok. Relais. Scan négatif. C'est un tuyau. La base. C'est tout l'ordinateur. Très bien. On va peut-être trouver une batterie. Ok, très bien. c'est une batterie. Il y a un autre, mais c'est quand même le bordel. Est-ce qu'on a des écrits Genre, euh, je suis ch Chelou. Genre, listen, listen, listen, listen, listen, listen. Tu vois Donc, on va mettre ce qu'il faut ici. J'adore le plastique euh, brûlé. Je te faisais souvent ça avec les poupées de ma grande soeur quand j'étais petit. Ok. Ketchupi. ketchupin. Il y a des oréos sur Mars? Quoi? Il mange les oreos avec un rasoir électrique? Ah. Pas de courant. Pour bon, l'instant. Oh, un petit jeu Un petit jeu Ravensburger, très bien. Euh, il faut qu'on rétablisse le courant pour qu'on le fasse arriver en 3. C'est probablement un point qu'on ne peut pas modifier. Oh, j'adore, j'adore. Euh, Moon of Professor Layton. C'est un point bloqué. Voilà. Ah. T'as connecté le 3, -3. o oh, Ok. Ok on va se connecter. Tableau distribue impossible d'alimenter les deux en un temps. Attends... Voilà. Est-ce que il faut voilà faire ça comme ça. On peut pas alimenter les deux en même temps. Il disait. Ah. Ah ouais. Comme ça. Non. Voilà. Yes. On l'a. Trop d'intensité, le système Too risque de griller pas assez. L'antenne ne fonctionnera pas. Faut qu'on arrive à 9. Ok, c'est malin, hein, c'est malin. Faut qu'on fasse peut-être ça. 1, 1, 1, 1. Ok. Faut arriver à 9. Ah, peut-être qu'on passe là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4 5 6 7 Ah peut-être en passant par là Non Après ça reste toujours plus efficace que, que le boîtier de, de SFR. Sans vouloir dénoncer qui que ce soit bien sûr non, non, non, non. Est-ce qu'il y a des badges Chan. C'est moi T'es moi Il y a quelqu'un qui essaie de discuter et qui a de l'asthme. J'en ai... Entrez les bonnes... Ah c'est les zéro. C'est moi hein, qui, qui guide ça. Hein. Je ne pas, hein, je sais pas. Donc là, il faut que je revienne là. Faut que je... Il faut que j'ai accès au, au PC. Donc voilà. Là, je rétablis le courant. Ici sur le PC je vais trouver la.. Je vais trouver euh, la commande hier. Attends attends. Ouais mais je suis d'accord, il fait genre. Oh, Shane a disparu. On a perdu le contact avec le Cyrano. Et maintenant, les boîtiers électriques déconnent. Je veux juste tirer assez de jus pour orienter l'antenne vers Josie et obtenir un semblant de signal. Et puis tout autre. Quelle magnifique journée sur Mars. Sarcasme. Rappel. C'est sûr. Orochi va voir que j'enfreins les règles de cryptage. Mais je suis incapable de mémoriser leur programme de code qui change le temps. Codename. Notre leader. Starbox. Relais de communication. Post Cyrano. Marble, position de la Alors, calibrage. Calibrage doit être effectué manuellement via bioscope. Après, oh, bioscope, c'est la synchronisation de Parker Lewis. Alors, 85%, c'est très bien. Compte tenu du risque présenté par les opérations de calibrage et par l'émission des signaux en matière de sécurité, ces opérations sont exclusivement réservées aux ingénieurs. Une fois le calibrage initial réalisé, le système de communication en gelus, Utilise des routines automatisées pour le maintenir. Notez que si le signal visé ne peut plus être suivi, en parenthèse, par exemple, parce qu'il passe au-dessus de la ligne d'horizon, en dessous, l'angelus devra être recalibré manuellement avec ce signal redeviendra disponible. Quand la qualité globale du signal doit constamment rester au-dessus de 85%, ok, toute baisse en dessous de ce seuil peut entraîner une interruption du service, ok. Conformément au protocole de sécurité de roshi euh, les informations de calibrage ne doivent pas être conservées sous une forme cryptée. Doivent être. Ne doivent pas être. Ok, bah, c'est pas crypté, mais c'est le bordel pour essayer de connecter. Code Ok. Restand. Fichier généré par script toutes les 15 minutes. Donc, position de l'Antarctique. Marble. Moins 56, 72. Ok. On l'a. Rassurez-moi, on l'a. Oh mais non, il faut le remettre là. Elle prend des notes hein 52 C'est ça, 52 Non, il n'y a pas Il y a en haut, regardez. On voit que ce soit en dessous de 85. Quand je mets en haut, ça augmente les degrés. Là, où il y a 61 degrés. 1. Hein? Vous voyez Ok. Et bien, c'est quand je mets en haut en bas que ça modifie. Et droite, gauche, ça modifie la rotation. 138 degrés et tout ça. Et une fois que ça se jumelle tous les deux... On a cette modification. Allons. Ici la touche. T Hello All hands on deck situation. Crash landed. Oh, my God. Commander Wilcox, where are you? Something. Uh -huh. Do you copy There is a creature roaming trailblazer alpha. Do not return to base. Repeat, do not I can't hear you. You're cutting out. Quoi Il faut, faut qu'on aille à la base Non, non, non, non, No, no, no, no, no. Commander Wilcox Wilcox Please oh, contact the qualified associate. Quand au revers... Non, on va s'en prendre un Non quel casque choisir Come on. Ah. Dead. Not even static. But there're lives. Someone is alive. Il va se passer un truc. OK. Non, go down! What the hell? No! Oh, non oh, Shit! Ah. Looks like the Mais non, t'as déjà sauté de Si haut Pense à tes genoux! De... J'ai récupéré mes genoux. Pour vous deux. Ok. Wow, wow, wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet oxygène Qui a empoisonné l'oxygène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 Nous pas calculé ça Il bouge, il évolue Non mais... Ok. Il me suit C'est un stalker Ok. Non, non, non, non, non C'est mauvaise idée Oh, ça va, en vrai, j'ai les genoux qu'il faut. Ok, ok. Ok, aïe, aïe, aïe, aïe. Wow, wow, wow, wow, wow. Je m'étais garé ici Il me suit Non, il faut que je reste près des lumières Ok, ok. Okay, ok Pas bon ça, pas bon Pas bon ça, pas bon Dès qu'on est dans l'obscurité On se fait tentaculer Ok, où ça, où ça bon, Ok, ok Il y, y a un côté Soma hein, Ça fait vraiment penser à Soma Sur certains aspects hein. Les bons côtés bien sûr Qu'est-ce que c'est? Bah ben oui, mais ben quelqu'un a déplacé, je l'avais posé au parking. J'ai demandé à quelqu'un de le, de, de le garer, je peux pas compter sur eux. Pourtant, j'avais glissé un billet de vin, tu vois. Ok, ok, ok. Oui, oui, oui. Go go go go go go go go go des go Démarre, démarre, des où sont les clés Où sont les clés Oh non. Peut-être un peu huilé.